Les recherches révèlent ce qui se passe à votre corps si vous mangez deux œufs par jour. Qu'importe ce que vous pensez au sujet des œufs, soyons honnêtes, vous en avez sans doute une boîte dans votre réfrigérateur. Pour moi, manger des œufs chaque matin est une bonne façon de commencer la journée. Pas seulement parce qu'ils ont plutôt bon goût, mais aussi parce que j'ai appris qu'ils apportent de nombreux bienfaits à notre corps. Même moi, grand fan d'œufs, je dois d'admettre. Ne réalisaient pas pleinement à quel point ils étaient utiles. Après avoir retenu les informations contenues dans l'article ci-dessous cependant, j'ai augmenté ma consommation d'œufs à au moins deux par jour. Que contiennent les œufs? Énormément de choses. Les œufs contiennent de la vitamine A, D et E, ainsi que du B12, de la riboflavine et de la folate. Par-dessus tout, vous y trouverez des minéraux tels que de l'iode, du fer du calcium, du zinc et du sélénium. Ça en fait beaucoup, je sais. Les œufs et le cholestérol. Vous avez sans doute entendu que les œufs étaient mauvais pour la santé, car ils contiendraient beaucoup de cholestérol. C'est totalement faux. Il y a très certainement du cholestérol dans les œufs, mais il n'est pas question du très mauvais cholestérol qui intégrerait votre organisme. Vous ne devriez pas vous en faire au sujet du cholestérol contenu dans les œufs, c'est ce qu'indique l'experte en diététique Nyanvik du site suédois Aftonbladet. Hein? Perdre du poids avec les œufs Des études démontrent qu'un petit-déjeuner riche en protéines peut actuellement vous aider à perdre du poids. Selon les recherches, un régime peu calorique, combiné à une bonne dose régulière d'œufs au petit-déjeuner, peut vous aider à perdre du poids deux fois plus vite. Gardez bien en tête que les œufs peuvent vous donner le sentiment de satiété pendant plus longtemps, ce qui fait qu'ils sont utiles à réduire vos besoins en apport calorique. 2. Les œufs renforcissent le système immunitaire. Étant donné que la plupart des gens sortent à peine de leur mois d'hiver, ils se retrouvent souvent à éternuer ou tousser au cours des dernières semaines. C'est donc le moment idéal de dire que les œufs peuvent booster votre système immunitaire. Des études ont démontré que deux œufs uniquement par jour peuvent aider à prévenir les infections mineures, les virus ou des états de maladie en général. Un œuf contient 22 de notre apport quotidien recommandé en sélénium, un élément qui est réputé pour renforcer votre système immunitaire. 3. Une meilleure mémoire. Avez-vous déjà entendu parler du choline, un acide aminé? Il affecte les cellules nerveuses qui nous aident à nous souvenir des petites choses au quotidien. Par exemple, où avez-vous laissé vos clés ou votre portefeuille, selon les recherches? D'autres apports en colline peuvent améliorer la mémoire et les réflexes. 4. Fait des merveilles pour vos yeux. La lutéine vous aide à avoir une vision claire et nette. De nouvelles recherches ont démontré que les œufs de poulet sont riches en lutéine et donc bénéfiques pour vos yeux. La lutéine est produite naturellement par vos yeux et empêche la rétine de s'abîmer. 5. Aide à contrecarrer la dépression. Il peut être difficile d'obtenir de la vitamine D en hiver avec le soleil qui joue à cache-cache. Cependant, les œufs peuvent en fait vous aider à en obtenir. La vitamine D est, bien entendu, extrêmement utile pour le contrôle du pH de nos dents et pour la force de nos hausses. en général. La vitamine D peut aussi apporter son aide pour traiter la dépression. 6. Renforcez le squelette. Quand vous mangez des œufs, vous avez du calcium, ce qui est important pour renforcer votre squelette et prévenir l'ostéoporose. 7. Bénéfique pour le sang. Les œufs contiennent beaucoup de folate un type de vitamine B nécessaire pour la formation de nouveaux globules rouges. Les gens qui ont un déficit de folate courent le risque d'être anémiques. La folate est aussi importante quand il est question du développement du ftu lors d'une grossesse. C'est bon à savoir pour les futures mamans. 8. Anti-vieillissement. Comme dit précédemment, les œufs contiennent des acides aminés qui aident les cellules à se développer et se régénérer. Cela peut aussi aider à retarder les effets du vieillissement quand il est question de votre apparence. En vieillissant, nos besoins en vitamine D double. 10 microgrammes sont recommandés pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Un œuf rapporte au moins 0.7 microgrammes. 9. Risque réduit d'arrêt cardiaque. Les chercheurs au Canada ont découvert une relation directe entre la nourriture riche en œufs et la réduction des risques d'accidents cardiovasculaires et certains types de cancers, rapporte Felgaud. Le secret derrière tout ça, les œufs ont deux importants antioxydants. La tryptophane et la tyrosine. Les gens avec un mauvais niveau de LBD, lipoprotéines de basse densité, ont de plus grandes chances d'avoir un problème au cœur. Apparemment, les œufs peuvent booster le niveau du LBD et de ce fait, réduisent les risques de problèmes au cœur. 10. Génère des muscles. De nombreuses personnes qui cherchent à gagner en masse musculaire choisissent de consommer beaucoup d'œufs, et ils le font pour une bonne raison. Les œufs sont remplis de protéines, ce qui bien évidemment, est crucial pour ceux qui souhaitent prendre du volume. 11. Protège la peau, les cheveux et les ongles. Dans ce fleurilège de propriétés, les œufs contiennent également beaucoup de vitamine B et de Mea3. Cela vous aide à maintenir une peau, des cheveux et des ongles en bonne santé. Je suis persuadée que vous saviez que les œufs vous feraient beaucoup de bien, mais peut-être que maintenant vous verrez les œufs sous un nouveau jour. Cliquez sur le bouton pour partager ci-dessous. Pour que davantage de personnes puissent connaître les bienfaits des œufs avec Pâques qui approche, ne serait-ce pas le meilleur moment pour commencer avec votre nouveau régime à base d'œufs?